Aujourd'hui, vidéo incroyable, euh, c'est pour me donner mon, mon avis sur euh, Red Dead Redemption 2. Euh, bah pour l'instant, le jeu est très beau, mon personnage est très beau aussi. Euh, alors, pas mal de gens vont me dire, qu'est-ce qu que tu fous ici en bon, fait, c'est le bar. Parce qu'ils ont fait une mise à jour spéciale en bar et voilà quoi. Et vous pouvez me dire, là, je devrais passer la porte. Bah, le seul souci, c'est que, bah... Vu que je l'ai pas acheté, le bar, bah... Je suis coincé. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas de commande pour harceler Marcel, qui est là-bas au fond, donc... Euh, bah, c'est bon. Le jeu mérite bien un, un... 22 sur 20. Mais du coup, Marcel, tu peux m'aider, s'il te plaît moon hit eye, like a big pizza pie, that's Je... Je veux vous dire un secret. Je suis Spiderman. Bonjour les enfants. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Bon oh bah joyeux Sir Steven Merci QWERTY So fast for you So a couple of our songs are on this playlist, called Play This At My Funeral by Ali Mann. I just can't imagine anyone listening to this at a funeral. That's a pretty messed up funeral. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour, euh, pour un nouveau, euh, nouveau thriller réaction. J'ai un juste de me lever, il est 8h, ça, il va être 9h, je suis chaos. Donc c'est parti, on lance 3, 2, 1, go. Why no Why no la musique est vraiment excellente. est meilleur que Seroths, bien entendu. Hey oh Et ce n'est que le début que Hugo réussit à super bien gérer le masque. Pas ben, à 100% à 90% bon, ce que je vois c'est que j'apprends d'un plus plus plus sur ce chat il aime mon cul apparemment il aime la sur ça aussi wake up vault hunter je vais expliquer tout but know mais you're alive for a reason. vivant pour une raison And I am here to help you. Help you witness these world premieres. So, you want to hear a story, huh? What's <laughs> <laughs> Wake up. Wake <laughs> up. So, you want to hear a story, huh? <laughs> <laughs> oh, <laughs> I have a big. I have burger. Mm, big burger. Wee We Oh, we mow it, we EBB, ORA! EBB, ORA! The T'es con. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que dit le gamin quand on lui pose la question 9 plus 10 dans une vidéo Vine C'est simple. 19 Cosinel ou travailler maths que ou travailler avec les maths. que Bienvenue dans le lycée Jean-Corona. Le lycée Jean-Corona va servir aux étudiants ne pouvant plus aller à l'école puisque nous sommes en guerre sanitaire à pouvoir suivre les cours. Le lycée Jean-Corona va servir aux élèves comme aux professeurs pour continuer à suivre leurs cours dans un jeu qui est minecraft en 1.14. Nous pouvons enseigner le français, l'histoire, l'anglais, et plein d'autres choses, nous avons une salle de sport, et une piscine, et un théâtre, il y a énormément de choses dans ce lycée. Donc je n'ai le serveur, si vous avez envie, pour étudier, et apprendre de nouvelles choses dans ce monde. Et Minecraft, et s'amuser bien, car si on ne s'amuse pas, ce ne serait pas drôle. Et nous sommes en guerre en fait. Au revoir Thank <laughs> you.